La marque du chez-soi, c'est quand on peut recevoir chez-soi, quand on peut ouvrir sa porte. Il n'y a pas d'humain qui ne soit qu'au humain. Enfin, L'hospitalité, elle fait apparaître ce phénomène-là. Enfin, c'est de vérité, en quelque sorte, qu'on n'est pas humain tout seul. Ricoeur disait un sujet, c'est quelqu'un qui est avec et pour les autres. Et donc, c'est ça la co-humanité, pas simplement la juxtaposition, être avec, c'est être aussi pour, être disponible, etc., pour ceux qui sont blessés, qui risquent de l'être, pour les gens vulnérables, on pourrait dire, de quelque forme que soit la vulnérabilité. Notre rapport à la Terre, est un rapport d'hospitalité, en ce sens que la terre nous accueille. Venir au monde, alors venir au monde, nous n'y sommes pour rien d'une certaine façon, et venir en cet endroit du monde plutôt qu'ailleurs, ça ne dépend pas de nous, il y a un phénomène de chance, de hasard, et Kant faisait valoir que pour cette raison même, personne n'est propriétaire de la terre, personne n'est propriétaire de là, de là où il est né. Donc faire valoir euh, ses droits contre les étrangers qui n'auraient pas droit à être chez, chez nous, c'est une aberration aux yeux de, de Kant. Les États euh, au fond gèrent euh, gèrent et, et en tant que dès lors qu'il y, y a de la gestion, il y, a, il y a un certain type de regard sur ce que l'on gère. On ne gère on ne gère pas des personnes, on gère des, des ensembles, on gère des masses, on gère des flux. Et dans ces flux, les, les, les personnes disparaissent. Hein. D'où les, les centres de rétention, d'où les mesures vexatoires de, de, de, de, de toutes sortes font le... Celui qui se met en avant dérange. La personne qui vient avec sa, sa souffrance particulière dérange. Elle doit se couler dans des moules, elle doit faire un récit type qui sera jugé acceptable de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a souffert. L'individu singulier disparaît là-dedans. En tant que citoyen, on doit savoir que l'État nous représente et que l'État qui entend Dire, nous dire, nous imposer qui nous devons recevoir, qui nous ne devons pas recevoir, cet État euh, usurpe, en quelque sorte, usurpe euh, un, un pouvoir qui doit être un pouvoir commun. Euh, L'hospitalité telle qu'elle est pratiquée par des gens dans les Alpes qui aident des, des, des réfugiés. En dépit des, des obligations, des défenses, ceux-là sont de vrais citoyens. Ils savent quand il faut, être désobéissant pour respecter ce qui est supérieur à tout état c'est la loi d'hospitalité qui est une loi d'humanité en quelque sorte